Alors, une courte formation encore cet après-midi, que nous allons débuter à l'instant, il est 14h01. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes un très belle après-midi. Bienvenue à cette sixième formation des rendez-vous virtuels offerts par le Récit. Alors, je suis Nathalie Angé du Service national du Récit de la formation à distance et je serai cet après-midi en compagnie de mes collègues Guy, Yvon, Étienne et Stéphanie qui allons se relayer à tour de rôle pour faire l'animation de cette rencontre. Je vous place une autre fois, ah, c'est fait, le document d'accompagnement, voilà, ici dans le clavardage, et nous débutons ensemble. Alors, « Enseigner à distance avec Moodle », c'est un peu un petit wrap-up de ce que nous avons fait dans les formations 1 à 5. Si vous n'étiez pas présent pour les formations 1 à 5, vous serez quand même en mesure de suivre. Vous êtes invité à aller consulter nos capsules sur notre page YouTube. Nous allons vous donner les liens tout à l'heure. Alors, pour, pour, pour pouvoir revoir toutes les petites animations, toutes les petites capsules vidéo que nos collègues et moi avons produites dans le but de... Permettre de suivre, parce que la formule, on sait, hein, c'est une courte formation, ça dure 45 minutes, ça vous permet de vous libérer euh, du temps rapidement, mais il faut réinvestir peut-être du temps si pour vous ça a passé trop rapidement, prendre le temps d'aller revoir ces capsules-là ou encore si vous étiez, étiez pardon, absent de nos autres formations, bien c'est disponible pour vous. Notre équipe, je vous ai rapidement parlé que j'étais avec Guy, Étienne et Yvon cet après-midi, mais il y a également Claudine Jourdain, qui est notre collaboratrice formation distance à la FGA, et notre stagiaire Stéphanie en technologie éducative. Alors, au nom de toutes ces belles personnes, je vous souhaite la bienvenue. La petite réflexion du jour, eh bien, chaque bonne réalisation, grande ou petite, connaît ses périodes de corvée et de triomphe, un début, un combat, une victoire. Donc, vous êtes peut-être dans l'appropriation de la plateforme Moodle. Vous avez assisté ou en différé ou en présentiel à nos dernières formations. Et la courbe d'apprentissage, telle qu'on l'avait vue à la formation 5, bien, elle est assez abrupte. Hein? Donc, c'est certain que si... On, est, on prend beaucoup, beaucoup de temps avant de se replonger dans Moodle, mais ça se peut que ce soit difficile pour vous. Donc, il y a des périodes de corvée, mais à un moment donné, il y aura des récompenses, il y aura des triomphes au bout. Donc, ça vaut la peine de vous investir. Je vous rappelle, on va en reparler également tout à l'heure, que notre équipe est à votre disposition pour vous aider à cheminer à travers tous ces outils qui sont et ressources qui vous ont été présentées au cours des dernières semaines. Je le répète à nouveau, formation qui est brève aujourd'hui, 45 minutes, grosso modo. Elle est enregistrée. Euh, je ne peux me prononcer sur le moment où sera disponible cet enregistrement-là. Je n'ai encore toujours pas reçu les enregistrements de la fin mai de la part de VIA. Ils sont débordés, à ce qu'on nous dit. Euh, mais sachez qu'on on fait les démarches, on les talonne un petit peu là, pour recevoir tout ça. Mais d'un autre côté, puisque nous enregistrons petites capsules à la fois, chacune, des, des interventions, des présentations que nous faisons, c'est quand même facile de suivre et de vous repérer, même si vous n'avez pas en main l'enregistrement total de la vidéo. Donc, vous avez le document d'accompagnement et les petites capsules, c'est intéressant. On veut également que ce soit participatif. Encore aujourd'hui, on va vous pr proposer des ressources pour participer, collaborer avec nous et on la veut soutenue dans le sens que Dès, non pas demain comme c'est le cas habituellement, mais lundi, notre équipe sera disponible pour vous accompagner et cheminer avec vous dans les outils et les ressources présentées pour Moodle. Donc, on vous donne des consignes un petit peu plus tard à ce sujet-là, mais sachez que ce n'est pas le lendemain de la formation comme ce fut le cas précédemment, mais bien lundi qui vient. Clavardage. Donc, je vous vois aller dans le clavardage, c'est plaisant. Ma collègue Stéphanie va également contribuer au clavardage en vous indiquant les liens, des références pertinentes, etc. Donc, je vous invite, ceux qui ne l'ont pas fait, à indiquer votre, euh, for, votre fonction, pardon, votre établissement scolaire. C'est toujours plaisant et enrichissant pour nous de vous lire. Vous êtes également invité à utiliser les outils VIA, donc tout au haut de nos petites images dans le coin. D'accord, de l'écran à gauche, mais il y a la main, pour ceux et celles qui ne connaissent pas les fonctions de VIA, donc il y a la main. Et il est possible d'utiliser, exemple, le pouce en haut, le pouce en bas, le pouce en bas, de poser la, lever la main pour poser une question. Donc, vous êtes invité à utiliser également ces outils-là. Rapidement, donc, ceux et celles qui étaient présents à l'une ou l'autre de nos formations, faites-moi un pouce en haut. Et ceux et celles qui étaient absents ou qui n'ont jamais assisté à, à l'une ou l'autre de nos formations, faites-moi un pouce en bas. Donc, juste pour voir comment ça fonctionne vraiment. Donc, Marilyn, thumbs up, thumbs up. Ceux qui n'ont pas de réponse, peut-être que vous cherchez un petit peu les fonctionnalités. Je vous laisse aller. Donc, il y en a des gens qui sont ici pour la première fois. Et je tiens à vous le mentionner. Donc, si vous êtes ici pour la première fois, sachez que il vous sera possible d'avoir accès à notre espace de travail, à notre espace de développement Moodle, pour que vous puissiez également euh, travailler, utiliser, vous familiariser avec les outils et les ressources que nous vous proposons. Donc, si ce n'est pas déjà fait, l'un ou l'autre de mes collègues va communiquer avec vous pour vous donner le, le, votre code d'usager, et il s'agira de passer pour y accéder par Campus Récit. Mes collègues vont vous présenter le tout à la fin de la présentation, mais soyez rassurés, vous aurez également accès. Nous mettons également à votre disposition un document collaboratif. Donc, je m'excuse pour ceux qui étaient là, là dans les six dernières, cinq dernières présentations. Aujourd'hui, je répète parce qu'on a toujours des gens nouveaux c'est plaisant de vous avoir. Alors, un document collaboratif, Stéphanie va nous mettre le lien dans le clavardage sous peu. C'est un document Google dans lequel vous allez avoir accès à toutes les questions qui ont été posées dans le clavardage ou encore directement dans ce tableau au cours des six formations, incluant celle d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, exemple, vous allez cliquer sur « Formation numéro 6 » et vous allez avoir un tableau comme celui-ci. Vous allez avoir accès à un tableau comme celui-ci, vous posez votre question et tout au long de l'après-midi, L'un ou l'autre des membres de notre équipe vont s'empresser de répondre à ces questions-là. Nous avons également des gens euh, qui collaborent, qui vont à l'inscrire des réponses, donc vous êtes invités à le faire. Donc, je mentionne l'exemple de Stéphane qui contribue régulièrement à écrire des réponses, ça nous fait toujours plaisir. Donc, vous êtes invités à donner vos questions ici et nous aurons le, le plaisir de vous donner des réponses. Et notez que toutes les questions qui seront également dans le clavardage se retrouveront dans le document « Questions-réponses à la toute fin ». On va tout compiler ça pour vous. Je vous parle également d'un padlet. Un padlet, c'est une ressource qui est peut-être intéressante pour vous, qui peut-être vous ne connaissiez pas. C'est un endroit, un mur, d'accord, sur lequel on a répertorié différentes catégories. De, de, de thématiques qui sont explorées tout au long de nos formations, pas seulement celles avec Moodle. Puis, ben, oh, ça peut être en direct plus tard dans quelques jours. Si ça vous tente d'aller lire le Padlet, d'aller commenter, d'aller de mettre des petits cœurs euh, sur des thématiques qui vous interpellent particulièrement, ben, c'est plaisant et ça permet d'imager un petit peu ce que l'on vit en formation. Je poursuis. Je vous ai parlé qu'il y avait notre équipe qui était disponible pour vous lundi, le 22. Alors, nous mettons à votre disposition trois salles de clavardage avec des plages d'accompagnement qui débutent dès 6 heures le matin et ce, jusqu'à 15 heures. Vous y êtes invité à poser des questions, à échanger, à vous réseauter. Euh, on sait qu'on a des, des abonnés là, qui sont là, là semaine après semaine et qui cheminent facilement à travers nos outils et nos ressources. Alors, n'hésitez pas à faire appel à nos services. On va vous mettre le lien dans le clavardage puis on va vous le répéter également à la toute fin. Pour ceux et celles, justement, qui n'ont pas pu assister, assister ou qui veulent revoir des, des parties de nos formations, les enregistrements sont disponibles, donc pour la plupart là, des, des, des formations enregistrées via, mais tous nos distanciels s'y trouvent. Et les documents d'accompagnement, donc vous avez tout ça sur soirecifade.ca, notre page grand public. Et pour ceux et celles qui ont un compte avec notre environnement numérique d'apprentissage, vous pouvez aller à narecifad.com. Si vous avez des difficultés avec ça, là, il nous fera plaisir là, de répondre à vos questions tout à l'heure. Stéphanie a mis dans le clavardage le titre, le nom, le, pardon, l'adresse de notre chaîne YouTube. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à tout ça. Le but de nos formations, ben, c'est de vous présenter nos outils et nos ressources en lien avec Moodle. Le Moodle que plusieurs connaissent, c'est un Moodle qui peut être ardu, coriace, euh, pas facile, drabe, carré, qualifiez ce que vous voulez de Moodle, mais nous ce qu'on aimerait c'est que vous ayez un Moodle qui fait « wow » et c'est ce qu'on a visé à développer, euh, à faire en développant des outils technologiques qui vont aider tant le concepteur de cours, que l'enseignant, que l'apprenant, donc faire en sorte que l'utilisation dans toutes les sphères de Moodle soit des plus agréables, soit une belle expérience pour tous. Les objectifs de la formation d'aujourd'hui, alors évaluer la progression des apprenants, donc avec des outils, des ressources disponibles dans notre Moodle, et enfin communiquer efficacement à l'aide des outils de la plateforme. À tour de rôle, Étienne, Yvon, Guy vont se relayer pour vous présenter tout ça. J'essaie, oh, en détail, avant que j'essaie de ma place, en détail, voici ce dont on va vous parler, donc présentation du Graphic Organizer, de cour, dans, du cours d'anglais, le cahier de traces, donc peut-être certaines personnes en ont entendu parler, c'est une de nos... Euh, nos créations, là, qui est vraiment extraordinaire, j'ai hâte que vous voyez. Euh, la création de champs de saisie à l'aide d'un code d'intégration, configuration de date de notification, etc. Messages per personnalisés, messages à tous les apprenants d'un groupe ou à un certain nombre, nombre d'apprenants dans un groupe. Donc, tout ça pour. Démontrer différentes stratégies efficaces de communication. On va également vous parler du forum et de nos développements en cours, puisque nos développements technologiques, vous n'en avez vu qu'une qu infime partie. Et voilà! Alors, maintenant, Étienne, Yvon et Guy vont se relayer. Je vous souhaite une bonne formation. Nous avions des questions dans le clavardage également et dans le document questions-réponses. Nous allons y revenir, d'accord? Merci. Merci Merci Nathalie, je vais prendre le micro et partager une vidéo des gens euh, qui ont conçu le cours d'anglais, l'équipe du récit, donc qui est disponible sur ena.recifad.com en consultation, ainsi que le cours d'histoire aussi qui est également disponible. Donc, euh, on regarde ça ensemble. Je vais faire un partage d'écran, ça va toujours mieux. Pardon. Alors, bonjour, mon nom est Martin anglais, je suis un des créateurs euh, du cours pour euh, anglais langue seconde, secondaire 5, euh, pour, euh, oui c'est ça pour l'anglais, alors euh, je vais vous montrer notre utilisation là, du cahier de traces et comment on l'utilise, quelques exemples en anglais. Euh, alors entre autres quand l'élève va être euh, amené à lire des textes variés, et à prendre des notes. Donc, euh, vous avez, mettons, ici, euh, un article écrit ou une vidéo que l'élève va pouvoir euh, regarder ou lire. Et ensuite, directement ici, l'élève peut euh, écrire ses, ses notes, ce qu'il veut se rappeler, ce qui est important, etc., et euh, les sauvegarder. Donc, euh, par la suite, ce qu'on demandait, c'est euh, d'utiliser un organisateur graphique, un Graphic Organizer, euh, donc pour y aller avec des informations encore plus précises sur la, la personne, avec, à l'aide des textes qu'il avait vus et lus, okay? donc encore une fois, l'élève peut compléter directement ces euh, informations euh, dans, dans, le, dans le tableau, qu'est-ce que l'élève a appris, et euh, pourrait les, les euh, sauvegarder. Okay. Ce que ça permet après ça aussi, c'est de voir, ça c'est évidemment c'est quelque chose qui va être utilisé pour euh, son travail. Donc ici, l'élève devait écrire un, un texte à l'aide des informations recueillies. Donc, il y avait deux manières de, de, de consigner là, ces informations, donc à l'aide des notes ici et euh, avec son Graphic Organizer, qui, en passant, là, va le, le suivre plutôt au long. On va voir ça dans son cahier, ben, il pourrait y référer pour d'autres tâches par la suite. Donc, en, comme enseignant, ce qui est important aussi, c'est qu'on peut euh, aller voir et donner de la rétroaction sur ce que justement l'élève a décidé là, de, de consigner comme information, voir si justement l'élève a bien compris. Ça nous, ça nous permet de vérifier sa compréhension. Donc, euh, il s'agit de nous me mettre en mode édition. Et euh, à ce moment-là, je vais avoir accès au, euh, à l'unité au complet. Donc, quelque chose comme ça. Je vais afficher les activités. Et là, je vais aller chercher le cahier de notes qui est à la fin de l'unité. Donc, ici. Et puis là, je peux aller chercher mon utilisateur. et euh, disons que je vais aller voir un autre qui aurait pu faire. Okay. Donc, euh, on voit toutes les activités, dans le fond, où est-ce que l'élève a pu euh, écrire des notes, est-ce qu'on lui a demandé là, de, de, de prendre des notes. Donc, l'élève aussi, lui, pourrait facilement aller rechercher euh, ses notes, dépendamment du sujet. Donc, ici, je vais aller là, et on voit là ce que l'élève a publié. Donc, il y a des choses qu'il n'a pas faites. Okay. il y a des choses qu'il a faites. Et puis, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'aller voir les notes qu'il a écrites pour son euh, Character Map. On va aller consulter ça, À modifier. Là, j'arrive ici. Oh, ok. Donc, euh, il devait, pour ce, ce personnage-là aussi, lire des textes, euh, voir des vidéos, et puis euh, prendre des notes et remplir le Character Map. Et là, je m'aperçois ici, moi, comme enseignant, que pour les, les accomplissements de cette personne-là et ses actions, ben, il m'a fourni quelques réponses, mais pour les autres, c'est carrément vide. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce que c'était est l'élève qui a mal compris ou qui jugeait que c'était pas important pour ce qu'il allait écrire comme texte? Donc, je pourrais facilement ici euh, aller écrire de la rétroaction. Okay? Euh, donc, disons... Euh, « What about her struggles euh, ». Je pourrais demander s'il y a eu de la difficulté à trouver l'information. Euh, et puis là, dans le fond, l'élève pourrait me répondre et puis euh, je pourrais venir en aide. C'est une des façons qu'on pourrait aider l'élève. Donc, donc euh, la suite des choses, euh, Guy et moi allons euh, vous démontrer de façon plus détaillée de quelle manière on crée euh, le cahier des traces, comment on l'utilise. Donc, moi, je vais jouer le rôle de l'élève. Donc, je passe la parole à Guy qui va vous démontrer euh, tout ça. Parfait, merci bon euh, Je vais partager mon écran et je vais vous montrer d'abord euh, comment créer une note. Comme, un peu comme celle que vous avez vue tout, tout à l'heure. Euh, si je vais par exemple ici dans l'activité 13, bon, j'ai une activité où je demande aux élèves de faire euh, différentes manipulations, tout ça, et je pourrais introduire cette euh, cette case ici, en fait, qui est un champ de texte, où l'élève peut écrire ses notes. Donc, je lui demande, explique en quoi, euh, pourquoi l'utilisation de la trigonométrie est avantageuse dans cette situation. L'élève peut compléter ici le texte. Donc, c'est des notes. C'est des notes qui lui appartiennent, c'est-à-dire que, l'élève pourra toujours consulter ces notes-là par après dans un carnet de notes. Donc, il peut prendre des notes, les, euh, les visualiser plus tard aussi. Donc, je vous montre comment introduire ce champ-là dans une page. Je vais revenir en arrière. Alors, ce qu'il suffit de faire, c'est ajouter une activité ou une ressource qui s'appelle « Cahier des traces ». Donc, et euh, noter ici, c'est important, c'est écrit en gros, là, ça doit être la dernière activité de la liste. Donc, parmi toutes les activités, je dois la placer à la toute fin. Donc, si je fais « Ajouter », c'est très simple, j'ai qu'à donner un titre et enregistrer. Là, je ne vais pas l'enregistrer parce que j'en ai déjà une. Je vais vous montrer. Donc, il est ici, mon cahier des traces. Là, euh, j'ai créé une page avec un petit vidéo. Donc, un euh, petit vidéo que vous connaissez, le H5P, c'est-à-dire pour laquelle on peut ajouter... Vous voyez ici des petites questions, bon, à interagir, et ainsi de suite. J'aimerais qu'à la suite de cette vidéo-là, l'élève puisse prendre des notes par rapport à ce qu'il a vu, ce qu'il a compris. Donc, que je vais faire, je vais ajouter une note. Alors, j'ai créé un cahier des traces, en fait, qui est, qui est vide pour l'instant. J'ai mon activité, et dans cette activité-là, je veux ajouter une zone, un champ où l'élève peut entrer des notes. Donc, je vais dans mon cahier des traces, une fois qu'il a été créé, et je vais activer mon édition. Et là, je vais choisir l'activité. Donc, s'il y a plusieurs activités, je dois choisir, par exemple, ici, c'est le jeu de mon théâtre. Je veux que l'élève, dans cette page-là, ait un champ d'écriture. Et je fais Ajouter une nouvelle note. Lorsque je fais Ajouter une nouvelle note, elle s'ajoute ici. Et euh, j'ai un, un bouton Action, ici, qui va me permettre de le modifier. En fait, on s'est arrivé là tout de suite si je l'avais créé. Là, je l'ai déjà préparé pour ne pas euh, prendre le temps de taper tout le texte. Donc, on voit ici, on a plusieurs éléments. D'abord, c'est mon titre et modèle de notes. Modèle de notes, c'est un modèle pour l'élève. Je peux, si je veux, donner un modèle, donc lui suggérer, euh, le, le, le, le démarrer pour la réponse. Euh, tant que tout à l'heure, vous avez vu en anglais, il y avait, il y avait par exemple ici les petits euh, espèces de tableaux. Là. Donc, j'ai ma note ici qui est créée tout simplement. Je peux donner un modèle de notes. Je peux même ajouter une réponse à l'enseignant. Quand l'enseignant, s'il veut répondre à la note de l'élève, je peux lui donner une réponse suggérée. Et je pourrais aussi mettre une rétroaction euh, automatique. Donc, je pourrais, par exemple, ne pas mettre de réponse suggérée, mettre simplement une réponse automatique. Donc, je pourrais ajouter ici des explications supplémentaires que l'élève va voir une fois qu'il aura rempli euh, sa note, qu'il aura tenté de compléter une note. Ce qui est important ici, tout d'abord, c'est juste ajouter cette section-là ici pour que la note puisse apparaître avec le titre et tout ça. Euh, je peux aussi notifier l'enseignant lors d'une mise à jour. Une mise à jour, c'est lorsque l'élève a commencé à prendre des notes. Je peux être notifié si je veux ou pas. Si je ne veux pas être notifié, il serait peut-être préférable d'ajouter une rétroaction automatique à l'élève. Si je désire être notifié, Là, je pourrais ajouter une réponse suggérée à l'enseignant qui va faciliter la réponse pour celui qui va peut-être récupérer le cours, par exemple, si ce pas le créateur du cours. Alors, j'enregistre cette note-là. Ma note, elle est ici. Maintenant, ce que je veux, moi, c'est créer ce champ-là dans ma page d'activité. Donc, je dois récupérer un code d'intégration pour intégrer la note dans ma page. Donc, je récupère le code d'intégration et là, on va aller dans notre page d'activité. Donc, qui était cette page-là ici. Je vous rappelle, je veux ajouter le code ici en dessous. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les paramètres pour la modifier. Je vais me servir de l'éditeur. Voilà. Donc, ici, en dessous, je vais ajouter un champ paragraphe. Donc, on se souvient ici au niveau de mes Et là, j'ai qu'à sélectionner le texte et Là, vous ne le voyez peut-être pas très bien parce que mon fond est noir, mais, le, mais le, le, le code a été enregistré. Et on va regarder notre page. Donc, j'ai toujours ma vidéo auquel s'est ajouté ici le cahier des traces. Donc, euh, par exemple, après avoir regardé cette vidéo, quelle conclusion peux-tu tirer? Alors, j'aimerais que l'élève ici complète, s'écrive des notes. Donc, j'aurais pu ne rien mettre, mais je peux le, le, le pister un peu. Alors, l'élève va compléter, va compléter ça, et aura par la suite toujours accès à ce carnet de notes-là, que l'enseignant aura peut-être, euh, pour lequel il aura peut-être fait une rétroaction. Donc, je répète, je vais juste retourner euh, dans ma page. Je dois d'abord, oups, ici, semaine 6. Je dois d'abord me créer une activité qui s'appelle Cahier des traces. Ensuite, dans Cahier des traces, je m'en vais en mode édition. Et là, je dois choisir une activité. Est-ce que je veux l'ajouter dans l'activité 13, le vais de mon théâtre? donc Moi, c'était ici. J'en ai déjà une. Je pourrais même en rajouter une deuxième. Je pourrais ajouter une deuxième note. Donc, je lui donne un titre. Voilà, c'est tout. Je pourrais, comme je l'ai dit tout à l'heure, donner un modèle à l'élève. Peut-être une réponse suggérée à l'enseignant ou peut-être ajouter une rétroaction automatique pour l'élève. Si j'enregistre, Ma nouvelle note s'ajoute. Je n'ai qu'à copier le code d'intégration. Et là, je retourne dans nos activités. Et puis là, je voulais ajouter dans cette activité-là ici, ajouter une deuxième un deuxième champ d'écriture. aller dans l'éditeur. Là, on, encore une fois, là, avec mon fond noir, on ne voit pas très bien, mais c'était ici pour la première. Je peux en ajouter une deuxième. Je vais ajouter un paragraphe de texte ici, dans lequel je vais coller mon nouveau code, l'enregistrer. Oh, j'ai oublié d'afficher ce point-là, on va l'afficher par ici. Hop. Donc, cette fois-ci, j'ai un deuxième champ qui s'est ajouté par la suite. Vous voyez ici, j'avais pas mis de notes suggérées pour l'élève, donc c'est un champ vide dans lequel il peut écrire ses notes, auxquelles il aura toujours accès c'est de cette façon. J'aurais pu les mêmes mettre, euh, mettre en colonne côte à côte, euh, comme je veux. Donc, de cette façon, je crée des endroits où l'élève peut écrire des notes et les consulter pour euh, plus tard. Là, je vais passer la parole à Yvon. Yvon va euh, se connecter comme, comme un élève pour voir à quoi peuvent ressembler ces notes-là. Voilà. Merci, bon. Merci, Guy. J'ai, euh, En ce moment, j'ai un compte euh, fictif comme ceux qu'on a créé d'ailleurs pour nos participants. Le mien, c'est Mathieu Turcotte, un élève fictif. Donc, euh, je vais cliquer sur le jeu. Et euh, ici, euh, en fait, j'avais déjà fait une tentative. Je vois un champ rétroaction. Donc, euh, lorsque les euh, boîtes sont préformatées, on craignait euh, que les élèves par mégarde effacent le préformatage, Je veux espèce de consigne, donc c'est possible de réinitialiser la boîte, là, de manière, euh, est-ce qu'on, euh, ah ici j'avais fait antérieurement, désolé, l'exemple est mal choisi, je vais le tenter à nouveau, bon je corrigerai ça après, je suis désolé, donc la, la, le concept de base, donc, ça consiste à, évidemment, répondre, là, donc, je vais marquer « Réponse 1 » de l'élève. Enregistrer ma note. Et ici, « Texte de l'élève Mathieu ». Ici. Donc, je vais enregistrer ma note. Et euh, je vais, dans un deuxième temps, consulter mon cahier des traces en tant qu'élève. Donc, euh, le cahier des traces, lui, euh, comme Guy nous l'a dit, c'est la dernière activité présente de la section. Donc, ici, c'est la section Semaine 6. Donc, moi, comme élève, si je clique sur, euh, ici, ma note, J'ai un champ ici euh, qui, se, qui se nomme « Rétroaction de l'enseignant ». Donc, c'est par ici que je peux voir les rétroactions là, euh, qui seront euh, démontrées. Ensuite, euh, j'ai aussi la possibilité à cet endroit-ci d'imprimer mes notes avec les rétroactions euh, de l'enseignant. Donc, c'est ici que je vais pouvoir voir l'ensemble de mes notes. Donc, Guy, je vais te laisser vérifier de ton côté si euh, tu as bien reçu la prise de notes. Oui, je vais partager mon écran. Ici. Donc, si je retourne dans mon cahier des traces, euh, je peux, bon, ici sélectionner un groupe ou tout, euh, peu importe, mes élèves vont apparaître ici, sinon, donc, sur code. Et euh, si je vais sur le jeu de Monty Hall, en fait, ici, activité 13, il y avait déjà un champ, le jeu de Monty Hall. Non, le non. Jeu de Monty Hall. Alors, on voit ici que ça a été euh, complété par l'élève. Donc, je vois réponse 1 de l'élève ici. Et euh, réponse 2 de l'élève. Et puis, moi, je peux faire une rétroaction aussi comme enseignant par rapport à ces notes-là. Voilà. No. Le prochain sujet qu'on va aborder selon notre euh, programmation, c'est la question des euh, notifications et de la messagerie. Donc, ça se veut un petit rappel aussi pour euh, nos enseignants là, qui ont à suivre leurs élèves. Donc, ce que je vais faire à nouveau, c'est un partage d'écran où je vais vous montrer euh, en, de manière résumée les choses qui avaient été discutées antérieurement. Puis, vous amener aussi quelques précisions. Là concernant là, les fonctionnalités. Donc, pour ce qui est des communications, je vous rappelle, nous avons deux espaces ici en haut à droite de la barre grise, lorsque vous utilisez le thème du récit. Donc, euh, la notification, ici la cloche. Donc, c'est l'élève est notifié de différents types d'événements. Je vais vous les expliquer tout à l'heure. L'autre à côté ici, ce sont les messages personnels. On vous avait expliqué que, par exemple, en début d'année, l'enseignant s'était suggéré euh, que l'enseignant communique avec l'ensemble de ses élèves de manière à créer une espèce de fil qui, euh, par la suite, demeurait visible, qui invitait ainsi l'élève à communiquer avec son enseignant. Donc, euh, pour vous rappeler les modalités pour la messagerie, sachez que euh, pour que ça fonctionne sur la plateforme, je vais vous présenter une autre fenêtre pour les enseignants là, qui l'expérimentent ou qui auraient peut-être euh, quelques difficultés ou des questions particulières. Sachez que pour que ça fonctionne, il faut que l'administrateur, donc dans le fond c'est votre responsable de la FAB, sachez qu'il a euh, l'accès à l'administration et qu'il existe pour la plateforme au complet des réglages là, qui, sont, qui doivent être faits, à savoir pour la, la, des règles pour configurer là, pour la plateforme de la messagerie. Donc si par exemple la messagerie n'était pas activée, bien, évidemment dans tous les cas là, ça ne pourrait pas fonctionner. La même chose aussi pour euh, les notifications. Donc, comme tout ça est nouveau là, pour vous, puis peut-être aussi pour les organisations qui ont à mettre ça en place, par exemple, si on désire être notifié des devoirs, bien, sachez qu'au niveau de la plateforme, là, les fonctionnalités doivent être présentes. Donc, il euh, Web pour euh, la plateforme, ce qu'on voit dans la barre en haut. Platef aussi, notification par courriel. Donc, les gens par euh, leur adresse de courriel vont aussi pouvoir être notifiés puis il y a une autre fonctionnalité, ce qui n'est pas sélectionné par nous, mais c'est pour ceux qui utiliseraient l'application mobile. Donc ça c'est euh, au niveau de la plateforme, donc les prérequis, si on faisait ça comme ça. Pour ce qui est de l'utilisation, donc euh, je vous rappelle, je vais revenir à notre cours de ici. Je vous rappelle que donc pour communiquer, c'est tout simplement de cliquer pour ce qui est des messages, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Allez chercher vos, votre élève avec qui vous avez communiqué antérieurement, ou l'autre cas d'utilisation euh, qu'on qu avait vu ensemble, c'était de, attendez un petit peu, là je suis l'élève, je suis un peu, euh, je suis dans la mauvaise fenêtre, là. si je suis l'enseignant, je vais prendre le rôle ici de l'enseignant. Donc l'enseignant, lui, euh, je vais retourner au cours, ce ne sera pas long. Donc, ici, l'enseignant, il a ici tous ses participants et on avait vu déjà que c'était possible d'appliquer un filtre, par exemple, le groupe, euh, le groupe 1 Une fois le filtre choisi, sélectionner par exemple, les étudiants du groupe pour ensuite prendre la décision d'envoyer un message. Avec un contenu d'allure personnalisée, comme si on s'adressait à chacun d'eux, afin que celui-ci le reçoive le message. Ça c'était pour les euh, messages pour tous les élèves de la classe. On avait aussi euh, discuté que dans Moodle il y a des rapports, particulièrement euh, c'était les, les les activités du cours. Euh, pardon, l'achèvement des activités. Excusez-moi, ça porte toujours à confusion aussi. Je crois que c'est achèvement. Non, ce n'est pas cela non plus. Participation au cours. Oui, c'est ça. Pour une activité donnée. Exemple. Euh, bon, prenons un exemple au hasard, l'activité 1, disons. Et qu'on voulait vérifier si les étudiants du groupe, euh, pour un temps donné, euh, avaient consulté les activités. On avait constaté que si c'était possible de voir si, par exemple, tous les noms, ceux qui ne les avaient pas cons consultés, ou sélectionner manuellement les élèves en fonction d'un critère, on pouvait aussi envoyer un message spécifique, spécifique selon la situation. appel que qu'on vous fait aujourd'hui. Au niveau des notifications, est-ce qu'on veut savoir si un devoir a été remis la réponse, euh, probablement parfois, c'est oui, ou peut-être l'autre cas de figure, c'est un devoir n'a pas été remis. Donc, je vous rappelle que tout ça, on peut le faire. Donc, si on regarde euh, si on regarde ici la semaine 4, où on avait par exemple euh, une production écrite, ici qui était attendue dans, dans le cadre d'un devoir, mais sachez que dans les paramètres, ici, euh, lorsqu'on crée l'activité de devoir, dans le fond, on était là, il y a une section qui concerne les notifications. On peut choisir d'informer les évaluateurs lorsque des travaux sont remis pour des utilisateurs qui auraient à remettre des temps variables ces travaux ou encore informer les utilisateurs des travaux en retard. Donc, sachez que lorsqu'une intervention de l'enseignement de l'enseignant est requise, à savoir corriger des devoirs ou corriger des tests qui nécessitent une, des questions ouvertes donc avec correction par euh, l'enseignant, mais ben les notifications, c'est possible de les recevoir de manière automatisée. Donc, on n'a pas à les vérifier quotidiennement si on a des tâches réalisées. Je vais passer la parole à Étienne pour la suite. Donc, on vient de vous présenter différents outils qui vont servir à enseigner en ligne. Enseigner en ligne, il y a deux modes qui vont se s'alterner, on parle du mode synchrone et du mode asynchrone. Certains élèves ont des préférences pour le mode synchrone, être live avec l'enseignant, d'autres aiment mieux être en différé. Autrement dit, avoir la souplesse de prendre les explications qui ont été données, de les faire quand il veut, de les revoir. Donc c'est une, une alternance qu'il faut euh, mettre en place là euh, avec euh, nos élèves. Il faut choisir selon les intentions pédagogiques qu'on a et selon nos notre facilité à, à, à, à être en synchrone ou en asynchrone. Les outils qu'on vous a présentés sont surtout utiles quand on est en asynchrone. En asynchrone, je ne vois pas mon élève. La, quand je suis en classe avec un élève, je peux le, marcher ma classe, mais passer au-dessus au de lui, regarder par-dessus son épaule et voir le travail qu'il fait. Quand je suis en, en formation à distance, même en synchrone finalement, où je, je vois juste à l'écran, c'est difficile de voir ce que l'élève a fait. Donc, c'est important d'être notifié, d'être capable de suivre ce travail-là. Et euh, aller voir le travail de chacun des élèves, euh, un à la fois, bien, ça devient long et fastidieux. Donc, c'est pour ça que les différentes notifications qui sont là sont importantes pour être avertis. Simplifier le travail de l'enseignant, autrement dit, recevoir euh, les informations euh, euh, de façon automatique là, pour euh, intervenir de façon correcte. Euh, on vous a présenté le cahier des traces. Le cahier des traces, c'est un outil qui était très important pour nous autres parce que demander à l'élève de prendre des notes dans Moodle, puis être capable de voir ces notes-là, c'était très difficile. Donc, comme Guy vous l'a montré, être capable d'insérer une zone dans une page où l'élève va écrire exactement ce qu'on pas ce qu'on veut, mais à l'endroit où on veut répondre à une question qu'on a choisie comme enseignant, comme concepteur de cours, c'était un, un acte qui était important pour nous autres. Et je pense qu'il est pour les, les enseignants en tant que tels. Donc, euh, quand vous allez en, enseigner en ligne, c'est quelque chose qui est important de, de, de prendre en compte, tous ces euh, facteurs-là. Quand je veux enseigner en ligne au, aussi, je veux euh, enseigner à distance, je veux rentrer en relation avec mes élèves. Et pour moi, il y a un outil qui est important, qui est un, un outil qui existe depuis très longtemps, mais qui permet de, de maintenir le contact avec mes élèves, c'est le forum. Souvent, quand on arrive en classe, en présence, on va accueillir nos élèves dans le cadre de porte. On va leur dire bonjour. On va commencer notre cours. On va leur raconter une petite anecdote, leur parler de notre fin de semaine, de leur faire un rappel de ce qui s'est passé au dernier cours. Ben le forum, il va jouer ce rôle-là. Donc je peux à tous les jours prendre l'habitude d'envoyer une petite anecdote, envoyer une histoire à mes élèves, d'envoyer une question auxquelles ils vont répondre. Et il y a certains élèves qui vont, qui sont pas nécessairement intéressés par les mathématiques ou le français ou l'anglais ou la, la discipline qu'on enseigne mais qui vont venir dans le cours pour lire ce, ce court message-là. Euh, regardez la, la farce que, que l'enseignant a fait aujourd'hui, la petite anecdote, euh, avoir parlé d'un spectacle qu'il a vu la veille parce que l'enseignant est un amateur de musique. C'est ce petit geste-là qui va maintenir l'assiduité la, la de l'élève, qui va l'aider à revenir au cours. Il vient lire votre, votre histoire, votre petite anecdote. Et il va en profiter pour faire deux problèmes de maths, ou euh, répondre à deux questions de grammaire, euh, ou euh, de regarder un document en univers social. Un, un geste qu'il n'aurait pas fait normalement parce qu'il n'était pas intéressé, mais parce que vous avez raconté une histoire via le forum où il, où il va lire les interactions des autres euh, avec votre histoire, ben, il va raccrocher, ben, raccrocher, il va demeurer plus intéressé au cours pour ces raisons-là. Donc, c'est ce genre d'intervention-là qu'on fait en, en formation à distance, qui est très, très important. Et il va aider à maintenir euh, la, la motivation de l'élève. Le forum dans Moodle, c'est un, un outil qui est, qui est disponible de base quand vous créez un cours. Euh, je vais vous le montrer. Oui, j'y Donc, un forum dans Moodle. Le forum n'est pas très beau, mais il permet de, de, de classer les, les différents sujets et de recueillir des réponses aux, aux différents sujets. Donc, euh, vous euh, partez un sujet pour la semaine, donc euh, supposons qu'on est dans le temps de Noël, euh, quelque chose de très banal, ou euh, l'année scolaire qui finit, c'est quoi vos projets de vacances? Vous partez, vous partez le sujet, les élèves vont répondre. Euh, souvent, ils vont commencer de façon timide, mais de plus en plus, vous allez avoir une, une espèce de, mou de mouvement qui va se créer où les élèves vont venir, prendre l'habitude de venir répondre à votre sujet, venir lire c'est quoi la question que vous avez posée euh, euh, dans, dans le forum. Donc, ça se décline comme dessus bonjour, vous, vous posez votre, votre question et on vient répondre là, en cliquant sur le bouton « Répondre ». Ce qui est intéressant, c'est qu'il existe des logiciels dans Moodle qui vous permettent de placer le for, les réponses au forum où vous voulez. Donc, moi, si je m'en sers pour animer ma, ma classe en asynchrone, j'aime que mon forum soit en haut de la page complètement. Donc, c'est la première chose que l'élève vient voir. Donc, je lui pose une question. Il voit les, les trois réponses les plus populaires, les plus récentes. Et il peut ensuite aller voir les plus, euh, le, la suite du forum en cliquant sur le bouton « Plus ». On peut aussi le placer en marge dans le tiroir. Et notre forum est ici, donc euh, j'ai l'élément de motivation pour mes élèves qui est, qui est dans la marge. Moi, j'aime mieux l'avoir en haut de la page parce que c'est un outil de motivation que je trouve intéressant qui permet à l'élève de, de, de rester accroché par rapport aux différentes choses qu'on veut lui raconter. Donc euh, on, on le sait, il y a des élèves, le, le, le facteur enseignant c'est quelque chose qui est très très important, et il y a des élèves qui viennent à l'école pour le, leur enseignant, pas pour la discipline, pas pour la diplomation, parce qu'ils apprécient l'enseignant, et le forum c'est un des moyens, pas le seul, mais c'est un moyen qui permet de raccrocher l'élève au forum, euh, au forum euh, à, à l'école. Euh, si je vous parle d'autres outils qui sont intéressants, qu'on est en train de mettre en place, qui vont euh, aider à, à suivre nos élèves de façon distante, on a un, un outil qui s'appelle le, le, le diagnostic de TAG. Dans Moodle, vous pouvez passer des questionnaires, comme on l'a vu il y a deux euh, semaines, aux élèves, des questionnaires, où euh, l'élève va, question, va répondre à des questions et où on va avoir un résultat. On peut avoir le résultat pour tout le questionnaire, donc savoir que l'élève a eu 80% pour le questionnaire, ou avoir le, le résultat question par question, ce qui est intéressant aussi. Mais si je voulais avoir le, le résultat sujet par sujet pour m'en servir pour faire un diagnostic, pour choisir quand est-ce que je vais intervenir auprès des élèves, bien c'était difficile. Donc on s'est organisé nous autres pour pouvoir regrouper les questions autour de sujets qu'on peut choisir. Dans ce cas-ci, c'est un questionnaire qui porte sur les stratégies de lecture où les différentes questions ont été associées à des stratégies de lecture. Et quand on corrige le questionnaire, on va voir les résultats. Je vais prendre tous les groupes dans ce cas-ci. Ben, ça me permet d'avoir un portrait de mon groupe, où je peux voir ici que l'idée principale est quelque chose qui est peu maîtrisé, ou l'inférence anaphorique est quand même assez bien maîtrisée. Et donc, chacune des colonnes me donne une idée de qu'est-ce qui est maîtrisé par mes élèves qu'est-ce qui ne l'est pas. De façon générale, quand il y a du rouge partout, je fais une intervention de grand groupe. Quand il y a du vert, ben, je peux aller cibler mon intervention plus de façon individuelle ou en sous-groupe de besoin. Donc, c'est un outil en un sens qui est très puissant pour être capable de cibler les difficultés du groupe et des élèves. À ça, on a ajouté une façon aussi d'envoyer une activité de façon automatique aux élèves. On a aussi un outil plus complet qui permet... Je vais le retrouver. Étienne, je me permets d'ajouter pour les gens qui nous écoutent a dans le fond des plugins qui sont en développement, qui ne sont pas encore disponibles en téléchargement. Donc, c'est euh, ce qu'on vous présente présent, en ce moment. Donc, je vais vous parler du, euh, du, euh, genre, du genre, tableau de bord. Donc, le tableau de bord, dans Moodle, il y a plein d'outils qui permettent de faire du suivi d'élèves, mais ils sont difficiles à retrouver. Vous avez le, le, le le recueil de toutes les notes des élèves, des résultats des élèves qui sont dans un coin, euh, les traces qui, de ce que l'élève a fait qui sont dans un autre. Donc pour remédier à ça, on a fait ce qu'on appelle un journal, un tableau de bord qui permet de voir la progression de mes groupes. Donc ici, j'aurai tous mes groupes et j'aurai une roulette qui me permet de savoir combien mes élèves progresser par rapport à ce qui est attendu. Donc ici, quand c'est en rouge, c'est que les élèves sont en retard. Quand c'est en vert, c'est qu'ils cheminent bien. Et quand c'est en jaune, c'est qu'ils sont à risque. Même chose ici, pour les résultats des élèves, je peux avoir un portrait de mon groupe au complet. Donc quand c'est en rouge, les élèves sont en échec. Quand c'est en jaune, c'est parce qu'ils sont à risque. Et quand c'est en vert, c'est que ça va bien. Si je clique sur mon groupe, je peux avoir le détail des élèves. Je pourrais voir la progression de chacun des élèves, savoir personnellement comment est-ce qu'il est, qu avance. Et je peux voir comment est-ce qu'il a avancé par rapport à ses différents euh, travaux. Ici, juste un exemple de consigne. Je peux aussi voir l'assiduité de l'élève, quand est-ce qu'il s'est branché puis combien de requêtes il a faites au serveur. Donc, comment est-ce qu'il a été actif sur le site. Pour nous autres, c'est des outils qui sont euh, très importants et qui permettent euh, d'avoir un, un, un bon suivi des élèves, là, qui nous permettent de, de voir là, comment est-ce qu'ils progressent. Ici, j'ai aussi des indicateurs qui me permettent de savoir si j'ai à intervenir au cas des élèves. Donc, euh, certains cours demandent à l'élève de signer son contrat, donc un contrat qui lui demande de s'engager dans ses apprentissages. Je peux avoir un avertissement si l'élève ne l'a pas signé. Souvent, ben souvent, parfois, euh, les élèves sont plus rapides que l'administration. Ce qu'on se rend compte, c'est que les élèves ont commencé leur cours en ligne avant même que l'administration ait averti l'enseignant qu'il y avait un nouvel élève. Donc, on a une icône qui permet de savoir que vous avez un nouvel élève, peut-être qu avant que votre direction d'école vous l'ait mentionné. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est quand est-ce qu'un élève, ça fait longtemps que c'est pas connecté. Donc, ça va nous permettre d'intervenir avant qu'il soit trop tard. Donc, on peut faire régler euh, le système pour qu'ils nous dise Bien, ça, cet élève-là, ça fait cinq jours que ce n'est pas connecté. Inquiète-toi comme enseignant, là, ça peut arriver qu'il que, qu qu soit décroché. Vous, euh, vous pouvez aussi savoir les élèves qui ont des activités en retard. Donc, ce qui était supposé être rendu à un certain moment, donc vous allez être capable d'aller le relancer sur les activités qui sont en retard. Et vous pouvez aussi savoir si vous avez des courriels en attente là, pour certains élèves. Pour nous autres, c'était des indicateurs qui sont très très importants et qu'on va rajouter. Et ici, vous avez les différents, les différents rapports. Donc le rapport de l'évaluateur qui, qui permet, ici il n'y a pas de, de travaux notés, mais qui permet d'avoir le, le, le, le portrait des notes de l'élève. Et vous auriez aussi le, le portrait des questions qui sont insérées directement dans les pages. Donc, c'est des outils qui sont utiles pour faire le suivi des élèves, puisque quand on est à distance, on ne voit pas l'élève directement, bien, ça permet d'avoir un portrait rapide de notre élève, comment est-ce qu'il progresse et comment est-ce euh, qu'il fonctionne, et d'être averti quand il faut intervenir, pas attendre qu'il soit trop tard. Je vais arrêter mon partage d'écran. Alors, merci Étienne, merci Yvon, merci Guy. Des éléments à ajouter? Donc, nos outils technologiques en développement. On vous parle de l'outil diagnostique, du tableau de bord de l'enseignant. Ce des outils vraiment, vraiment exceptionnels pour enseigner à distance avec Moodle. Donc, euh, tous ceux à qui on les a fait tester, euh, valider, euh, dans son, dans son, nous n'ont pas que des commentaires fort positifs. On est très heureux de ça. Je vais retourner à la fin de notre présentation puisque le temps file. Alors, je vous rappelle, vous voyez à l'écran que toutes les petites parties découpées ici se trouvent, sur notre chaîne YouTube. Dans le document, en cliquant directement sur l'image, vous avez accès à ces petites vidéos-là, ces petits tutoriels-là. Les outils en développement, on va vous en reparler au cours des prochains mois. On a hâte qu'ils soient disponibles pour tous. On vous rappelle que tout ce que vous faites sur notre espace de travail pourra à être migré hein, vers un autre serveur existant. Donc, au cours de la capsule de la formation 1, on vous a donné du déta des détails à ce sujet-là. Il y a une petite vidéo également sur notre chaîne YouTube là, qui vous indique euh, la procédure. Nous avions aujourd'hui à évaluer, à apprendre à évaluer la progression des apprentis avec Moodle et à communiquer efficacement à l'aide des outils de la plateforme. On espère que ça leur répondu à vos attentes à ce sujet-là. Nos outils, justement, euh, déjà disponibles nous permettent de le faire et ceux en développement qui seront disponibles sous peu vont contribuer à cette façon de faire. On termine avec une petite activité plus ludique ici. Euh, pour ceux et celles qui étaient présents depuis le début de nos formations, c'est peut-être plus facile d'y répondre. On vous demande d'aller sur le site Menti. Com, mentimeter.com, menti.com, je devrais dire ainsi, parmi les ressources qu'on vous a présentées, soit celles d'aujourd'hui ou des autres semaines, quels sont vos coups de cœur? Donc, vous vous rendez à menti.com, on va vous demander d'entrer un code qui est le 30-21-14 ou encore d'y accéder ainsi. Et bien, je vais aller en partage d'écran, regardez Live vos réponses. Pendant ce temps-là, Stéphanie va replacer le lien et le code dans le clavardage. Alors, je rends à l'instant. Mon écran est partagé. Présentement, vous devez voir la via. Oups, ma fenêtre, elle est fermée ici. Je suis désolée. Alors, voici le Menti présent. Voilà, on le voit se construire à mesure. Quiz, outil pour le suivi, outil pour l'édition. Cahier de traces. Éditeur. Donc, je vous laisse... Euh, vous pouvez entrer jusqu'à trois réponses différentes. Ça peut être un mot, une combinaison de mots pour chacune de vos réponses. Éditeur. Donc, on voit que l'éditeur revient souvent. Effectivement, que c'est une très belle ressource. Cahier des traces, ça vous a plu, on le constate. Hein, plus le mot devient écrit en gros dans un dans un ben plus, ça veut dire qu'il a été euh, euh, repris à quelques reprises par d'autres intervenants qui répondent au même sondage. Outils d'édition, questionnaires, les plugins, outils diagnostiques. Je vous laisse encore quelques secondes, on a neuf personnes en ligne qui répondent actuellement. Je me permets, je vais, pendant que les gens répondent, je vais peut-être raconter comment est-ce que j'enseignerais si j'avais enseigné en ligne à des élèves, comment est-ce que j'agirais je, je, je, je de façon stratégique pour avoir des résultats? Est-ce que ça fait votre affaire? Donc, euh, moi, si j'avais enseigné en ligne, moi, je suis quelqu'un qui enseigne au secondaire. Donc, euh, ce que je vais vous proposer, c'est ce qui serait applicable pour le secondaire. Je commencerai par envoyer un plan de travail à tous les débuts de semaine à mes élèves où je leur spécifierai les apprentissages qu'ils doivent réaliser. Donc, qu'est-ce que je m'attends d'eux à, à la fin de la semaine? Pas le numéro de page qu'ils doivent faire, mais vraiment de façon spécifique, qu'est-ce qu'ils doivent maîtriser comme euh, compétences, comme savoir. Supposons le lundi et le mercredi, je leur enverrai des, euh, des vidéos explicatives et des activités d'apprentissage à compléter par eux-mêmes qui irait avec les objectifs d'apprentissage que je leur aurais envoyés. Donc, euh, ça m'éviterait de faire du synchrone beaucoup, donc de répéter la même chose quatre fois si j'ai quatre groupes, ou d'être en très grand groupe d'élèves pour donner des explications euh, que je peux euh, rendre réécoutables et sans me mettre à risque là, de faire du direct. Euh, possiblement qu'à la fin du lundi et du mercredi, je m'organiserai avec un collègue pour aller prendre tous mes élèves en très grand groupe. Cette personne-là, mon collègue, j'arrête le clavardage et euh, s'assurerait que euh, le, le, la plateforme va bien. Et moi, je répondrai aux questions des élèves là, par rapport aux, aux, aux, aux, aux explications que je leur ai envoyées le, le lundi matin ou le, le lundi en avant-midi. Cette euh, séance en grand groupe-là serait non obligatoire, donc euh, seulement que les élèves intéressés qui, euh, qui euh, viendraient. Donc je ne la rendrai pas obligatoire. Le mardi et euh, le jeudi et le vendredi, j'organiserai sans doute des groupes de besoins où je serai en direct avec les élèves pour répondre à leurs euh, questions. Des groupes où les élèves viendraient euh, de façon volontaire ou grâce aux outils qu'on vous a présentés tout à l'heure, je pourrais cibler certains élèves qui ont de la difficulté que je vais avoir diagnostiqués et je pourrais les, les euh, convoquer là, à une rencontre où on travaillerait euh, certains euh, éléments là, pour j'utiliserai le forum que je vous ai dit tout à, à l'heure pour euh, susciter la motivation mais aussi pour répondre aux questions des élèves, puis avoir des traces des réponses que j'ai envoyées, pas répondre 25 fois à la même question, puis pas euh, utiliser mon courriel, puis me ramasser avec une boîte de courriel pleine. Et je créerai l'autonomie des élèves à partir de, du forum. Donc, quand j'ai une question que j'ai déjà répondue, si la question revient, j'inviterai l'élève à aller consulter le forum, lui dire, regarde à tel endroit, la question a déjà été posée, j'ai produit une vidéo explicative qui va t'aider. Et euh, de cette façon-là, on crée l'autonomie. Et euh, les élèves sont travaillent de plus en plus par eux-mêmes pour euh, trouver les, les réponses aux questions, ce qui me laisse du temps pour répondre aux élèves qui ont vraiment des grandes difficultés. Donc, c'est de cette façon-là que j'interviendrai. Le forum serait très important. J'aurai des moments de, de, de direct, de synchrone qui sont ciblés pour certaines interventions. Euh, les exposants en grand groupe où je donne des explications en synchrone dans ma personnalité, c'est quelque chose qui vaut pas la peine. J'aime mieux enregistrer d'avance, l'envoyer à l'élève puis répondre à ses questions euh, par la suite. Parce que même quand on est en grand groupe avec, un, avec des élèves, c'est très très difficile de savoir s'ils sont en train de jouer au jeu vidéo, s'ils sont vraiment en train de nous écouter pour le vrai. Donc tant qu'à ça, j'aime mieux euh, les avoir en petits groupes de besoins pour euh, mieux intervenir avec eux. Donc, en quelques minutes, c'est euh, la façon de faire que moi, j'utiliserais pour des élèves au secondaire. Intéressant. Merci pour ces exemples, Étienne. On reviendra à la toute fin aux résultats du Menti. J'enchaîne rapidement. Soutien aux participants et réseautage, donc lundi 22 juin, dès 6 h du matin. Notre équipe sera disponible dans nos salles de clavardage pour vous accompagner et cheminer, que ce soit avec ce que vous aviez vu dans le contenu de la formation 1, 2, 3 jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, nous serons là pour vous. Vous devez utiliser le lien suivant, monurl.ca. Recifade Moodle 6, soutien. Et vous aurez alors accès à un formulaire d'inscription. Je vous le présente ici. Alors, le formulaire d'inscription, vous avez qu'à choisir la plage horaire dans tout ça qui vous convient. On vous demande de vous inscrire d'abord à la salle 1 si elle est complète à la salle 2. Donc, exemple, moi, c'est lundi à 9h que je serai disponible. Ben Je vais sélectionner lundi 9h et la salle 1 et envoyer, le, le, et vous allez avoir toutes les informations pour vous connecter à cette salle de soutien. Si vous désirez obtenir un badge de participation, vous pouvez vous rendre à campus .qc .ca, avec euh, Ouvrez votre page de connexion et vous allez accéder à vos paramètres, ou à, votre, ou à votre compte. Là, habituellement, les gens, là, vous en avez un maintenant. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous en créer un. Choisir les rendez-vous printaniers ici et allez demander le badge désiré pour la formation d'aujourd'hui. Je l'ai passé rapidement, mais on l'a expliqué dans d'autres capsules également. Pour vous connecter à l'environnement d'apprentissage, on va l'appeler ainsi, pour vous connecter, pour passer par Campus Récit pour accéder à notre environnement numérique. Il vous reste effectivement à aller pratiquer, nous mentionne Karine dans le clavardage. Tout à fait. Alors, je vous invite également à aller compléter le formulaire de rétroaction de l'ensemble des formations offertes par les membres du récit dans les rendez-vous virtuels printaniers. Alors, on va avoir accès à ces, ces résultats-là, j'imagine, sous peu. Alors, pour l'instant, ça complète. Nous allons rester en ligne pour répondre à vos questions. L'enregistrement sera poursuivi encore quelques minutes. Donc, nous allons reprendre les questions dans le clavardage, les remettre dans le document questions-réponses, prendre le temps de vous écouter si vous souhaitez le faire live avec nous. Alors, au nom de mes collègues Claudine, Gustavo, Étienne, Yvon, Stéphanie et Guy, bien, je vous remercie d'avoir été là. Bravo pour votre participation. Je vous souhaite de persévérer dans l'utilisation de Moodle. Au plaisir! Alors, nous restons en ligne. Si vous avez des questions, je couperai l'enregistrement dans quelques instants. Donc, ça permet aux gens qui, on s'excuse, on a dépassé un petit peu, là, il est 15h01, ça nous permet là, de rester avec les personnes qui auraient des questions précises, particulières. Ça nous fera plaisir d'être là pour vous accompagner. Alors, n'hésitez pas à lever la main. Je vais vous activer micro et caméra. Vous avez le choix de les utiliser ou de poser les questions dans le clavardage, dans le document questions-réponses. Sur notre site récifad.ca, vous aurez accès à toute notre documentation. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter à Récifad. Merci à tous. Nous espérons, je vous lis dans le, le clavardage, donc euh, j'espère que ce fut profitable, enrichissant pour vous tous. Alors, Marilyn nous mentionne, est-ce qu'il y a du soutien pour les responsables FAD demain? Non, c'est Marilyn, ça va être lundi également, le 22, puisque demain et vendredi, nous sommes en rencontre de tous les conseillers euh, région, nationaux pardon, de, du récit. Donc, nous sommes en rencontre pour les deux prochaines journées. Il y a une question de Marilyn pour Étienne dans le cavardage. Oui, alors j'y vais. Marilyn nous mentionne « Pour les contenus nouveaux déposés, est-ce possible de dire à Étienne qu'ils sont cachés? » Voilà. Alors, j'imagine qu'il nous a entendus et qu'il est à la tâche. Message reçu, excellent, merci. Bien, alors nous allons mettre fin à l'enregistrement.